Nous allons maintenant aborder la notion de l'école inclusive. Donc sur votre livret d'accompagnement, ça correspond au diapo 6 à 11. Alors comme vous le voyez, euh, nous avons représenté par des rectangles les grandes étapes de la scolarisation des élèves en situation de handicap en France. Alors euh, dans chaque rectangle, les ronds qui sont représentés correspondent aux élèves en sachant que les élèves qui sont en vert représentent les élèves en situation de handicap. Donc l'idée c'est que ces rectangles hein, euh, à vous de les remettre en ordre en sachant qu'ils représentent donc les étapes de la scolarisation du on va dire du milieu du 19e siècle à nos jours. Voilà donc je vous laisse réfléchir. Alors la, la réponse la voilà hein. Donc vous voyez qu'on euh, va du rectangle bleu, suivi du rectangle jaune, puis le rouge, pour finir euh, au rectangle vert. Alors si on doit donner des noms à ces, à ces rectangles, euh, je, vais, je vais vous les présenter. Le premier rectangle, on pourrait le, le qualifier de, de l'exclusion. Hein, vous voyez donc euh, les élèves euh, qui sont en vert, qui représentent les élèves en situation de handicap, bah, ne sont pas euh, scolarisés. Alors c'est vrai qu'à l'époque, euh, au 19e siècle, hein, les enfants en situation de handicap, et je pense notamment aux enfants qui présentaient des particularités majeures, euh, ne pouvaient pas bénéficier de scolarisation, ils étaient exclus. Et euh, je dirais même un peu plus loin, je dirais qu'ils étaient même exclus d'une manière générale parfois de la vie sociale et donc de la, de la société. Le, la deuxième étape, qu'on appellerait du coup la ségrégation, euh, correspond à une période où l'instruction est devenue obligatoire. Donc c'est l'époque des lois de Jules Ferry, hein, aux alentours de 1881, et à cette époque... Euh, avec l'instruction obligatoire, s'est posé la question de la scolarisation des élèves en situation de, de handicap, avec du coup euh, une commande qui a été faite euh, auprès de, vous connaissez peut-être, Alfred Binet, qui euh, a créé euh, pour cela un test psychométrique, qu'on appelle le, le test de QI, hein, de quotient intellectuel, pour permettre de, de finalement, de de classifier, de, de voir si un enfant pouvait être ou non scolarisé en milieu ordinaire. Donc, c'est à cette période, hein, notamment, que se sont créées euh, les classes d'enseignement spécialisées, les établissements spécialisés. Hein. Maintenant, on, on, voilà, maintenant, on pourrait parler d'IME, d'ITEP, etc. Donc, ces établissements médico-sociaux se sont créés euh, avec l'idée qu'on ne mélange pas, c'est pour ça qu'on parle de ségrégation, les élèves en situation de handicap et euh, les élèves des classes ordinaires. Alors, euh, il faut quand même voir que la création de ces établissements, c'était aussi pour prendre en compte les besoins de ces élèves. Il n'y a pas qu'un effet euh, non plus négatif, mais c'était l'idée de séparer, en fonction des résultats du test, les enfants capables d'une scolarisation ordinaire des autres élèves. Le troisième volet, donc, qui correspond à ce qu'on appelle l'intégration, euh, il est récent. Celui-là, il date des années 70, hein, euh, où, euh, finalement, euh, il y a eu une démarche euh, de réflexion autour de la, la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec l'idée de pouvoir les accueillir dans les, dans les écoles ordinaires. Alors, l'élève qui était accueilli à cette époque, hein, je vais être un petit peu caricatural, mais ce qui était attendu de lui, c'est qu'il montre qu'il était en capacité de s'intégrer euh, à l'école. Euh, c'est pour ça que, pour certains élèves, cette intégration, elle était euh, relativement possible, voire facile, euh, parce qu'elle nécessitait peu d'aménagements. Mais par contre, pour les élèves, je pense notamment aux élèves avec une déficience intellectuelle, les élèves avec autisme, la problématique de, de l'intégration euh, montrait, enfin, montrait des limites, hein, puisque euh, parfois certains élèves étaient intégrés que pour des très courts moments, euh, puisqu'ils n'avaient pas cette capacité de s'adapter à l'école telle qu'elle euh, qu leur était proposée. Alors... Actuellement, et on en vient au rectangle, au dernier rectangle, euh, qu'on appelle l'inclusion. Hein, donc là, c'est depuis une dizaine d'années. Euh, nous entrons dans cette logique de l'école inclusive. C'est vraiment l'idée que euh, les élèves en situation de handicap, euh, ils ont des besoins éducatifs particuliers. Et c'est à l'école, à l'établissement scolaire, de s'adapter aux besoins de ces élèves. Donc de mettre en œuvre... Des, des aménagements, des compensations, des adaptations, pour permettre à ces élèves d'être scolarisés euh, au même droit que, que les autres élèves. Donc c'est ce qu'on appelle le, le principe de l'école inclusive. Hein. L'école a vraiment évolué d'une logique intégrative, où l'élève devait faire ses preuves, hein, finalement faire, euh, mont se montrer capable de s'adapter au milieu. Et maintenant, nous sommes dans une logique inclusive avec l'idée que c'est à l'école de s'adapter aux besoins de cet élève. Alors, je rappelle quand même que ce n'est pas l'élève qui est inclus, mais c'est l'école qui est inclusive. Pour euh, illustrer ça, moi je vous propose aussi de, de lire, de consulter un album jeunesse qui est, qui est très pertinent, que, que j'utilisais euh, lorsque j'étais euh, dans une classe enseignante en, en maternelle. Euh, cet album, je ne savais pas à l'époque que je parlais d'inclusion, mais en tout cas, c'est l'idée que euh, euh, c'est Petit Carré hein, qui, euh, qui veut rentrer, dans la maison des petits ronds, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la couverture, la porte de la maison des ronds eh ben, est en forme, de forme ronde, euh, ce qui empêche Petit Carré de rentrer. Et, et durant cet album, en fait, euh, on passe vraiment la logique de l'intégration à l'inclusion, puisque au départ, euh, l'idée c'est que c'est à Petit Carré de s'adapter. Hein. Donc il doit se tordre, il doit s'allonger, se, euh, se rétrécir, enfin il doit chercher une posture pour pouvoir rentrer. Et, et au final, après réflexion, ben on se rend compte que ce n'est pas Petit Carré qui doit s'adapter, mais bien la porte qu'il faut changer. Hein, et en enlevant euh, quatre petits coins de rien du tout dans cette porte, on va permettre à Petit Carré de pouvoir rentrer dans cet établissement. Donc vraiment, cette histoire, elle permet d'illustrer cette logique de, de l'école inclusive. Une autre illustration aussi qui est, qui est très pertinente dans la logique de l'école inclusive, c'est ce schéma que vous voyez. Donc euh, l'idée c'est que donc ces trois personnes, hein, trois, trois enfants qui vont assister à, à un match et il euh, y a une, une palissade en bois qui euh, bah, derrière laquelle ils doivent être pour regarder ce match. Alors si vous voyez sur l'image, euh, les trois personnes ont tous une caisse en bois sur laquelle ils peuvent monter pour pouvoir regarder par dessus la palissade. Sauf que ces trois personnes n'ont pas la même taille et donc n'ont pas les mêmes besoins et si vous regardez bien, bah, un, le, le plus petit notamment ne peut pas avoir le match malgré le, le caisson. Eh bien, si on remmène ça à l'école, c'est vraiment cette idée que, et là on est en train de parler de l'égalité, l'égalité c'est donner la même chose à tous. Donc, si on, on transfère ça sur l'école, c'est vraiment l'idée de traiter tous les élèves de la même manière. Et là, on est sur le versant de l'égalité. On apporte à tous, quels que soient leurs besoins, la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, on ne prend pas en compte les besoins spécifiques. Alors, la deuxième illustration, vous voyez cette fois, les caissons ont été répartis selon les besoins des personnages. Donc, le plus petit en a deux, alors que le plus grand n'en a plus besoin. Et bien là, on est sur l'équité. Et l'équité avec une compensation, puisque là, on, on, on donne des questions pour compenser en fonction des, des besoins des personnes. Donc là, si on transfère à l'école, euh, c'est vraiment cette idée que l'équité, passe par une inégalité de traitement, c'est-à-dire que tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins, certains ont des besoins éducatifs particuliers, et donc il faut leur apporter une compensation spécifique, et là on est dans ce qu'on appelle l'équité. La, la troisième image que, que vous voyez, c'est encore aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire c'est se dire que finalement il y a un obstacle, le mur en bois, la palissade, et qui empêche le plus petit de voir le match. Eh bien, si on enlève cet obstacle, alors là, dans ce cas-là, on met un grillage, par exemple, les trois personnages peuvent regarder le match ensemble de la même manière. Donc, l'idée à l'école, et là, on est vraiment sur l'accessibilité, c'est d'anticiper en se disant que, voilà, on va lever les obstacles pour que tout le monde puisse accéder, euh, bah, si on est dans le cadre de l'école, à la connaissance et au savoir. Donc, euh, si je reprends les, les deux dernières images, euh, celle de l'équité par compensation, c'est par exemple proposer l'aide humaine, hein, pour compenser. Et euh, l'accessibilité, ce serait de faire en sorte que l'élève puisse accéder au savoir par, euh, on va dire, une accessibilité pédagogique. Alors... Je, je parlais d'accessibilité pédagogique. Cette accessibilité pédagogique, eh bien, c'est la démarche de l'école inclusive. C'est passé aussi d'une logique de compensation vers le plus d'accessibilité possible.